Tahar al impliqué dans un autre scandale de dilapidation de deniers publics. Théboune répond au patron de ce vital issa de Robrab. Visa aux Algériens, l'Algérie déplore la décision de la France. Un trou de 187 millions d'euros découvert par l'IGF dans le chantier de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger, le PDG de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SGSIA, Taralache, est impliqué dans un autre scandale de dilapidation de deniers publics, a confirmé Algérie Par au cours de ses investigations. Tahar al a été convoqué à deux reprises par la juge d'instruction relevant du pôle économique et financier près le tribunal de Sidi Mamed pour être auditionné dans le cadre d'une enquête sur un trou de 187 millions d'euros qui a été découvert et débusqué par les enquêteurs de l'Inspection Générale des Finances, IGF, a-t-on pu encore confirmer au cours de nos investigations. Cet argent représente la somme totale des équipements commandés et payés par la SGSIA au profit des infrastructures de la nouvelle aérogare, de l'aéroport international d'Alger. Cependant, à la grande surprise des enquêteurs de l'IGF, il n'y a aucune trace de la réception définitive de ces équipements payés en devises et rubis sur l'ongle. Parmi ces équipements commandés, payés, mais jamais réceptionné, les inspecteurs de l'IGF ont repéré la fameuse chambre à coucher et jacuzzi, destinée à la hiérarchie, de l'aéroport international d'Alger, comme il avait été révélé par Algérie par en juin 2018. À la suite de ce rapport accablant de l'IGF, le pôle financier et économique près le tribunal de Sidi Mamed s'est saisi de ce dossier pour enclencher les investigations nécessaires à l'éclaircissement de la vérité dans cet énième scandale qui ébranle de plein fouet la SGSIA et son patron la, sulfureux Rappelons enfin que le projet d'extension de l'aéroport international Waribou Boumediene d'Alger, qui a été livré en avril 2019, a coûté plus de 80 milliards de dinars, à savoir l'équivalent de 500 millions d'euros. Le nouvel aéroport, qui s'étend sur une superficie de 20 hectares, a été équipé d'un parking pour véhicules de 4500 places, de trois parkings pour avions, de voies de circulation d'une superficie de plus de 424000 m2 outre 120 banques d'enregistrement et 84 guichets de contrôle. Cette nouvelle aérogare, dont les travaux de réalisation ont été confiés à la société chinoise CSCEC, a pour objectif d'assurer un trafic de 10 millions de passagers par an et gérera 1800 bagages par an. Thiboon répond au patron de ce vital Issa de Rebrab. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a critiqué la démarche stratégique du groupe Cevital visant à développer l'exportation du sucre roux fabriqué avec des matières premières importées dans une allocution prononcée à la cérémonie d'installation des membres du Conseil national économique et social (CNES), le chef de l'État s'interroge sur l'opportunité d'exporter du sucre fabriqué avec des matières premières importées de l'étranger. Pourquoi exporter du sucre S'interroge-t-il en faisant allusion au groupe CeVital qui exporte depuis des années plusieurs centaines de milliers de tonnes de sucre par an. La démarche de CeVital en matière d'exportation du sucre n'a fait qu'augmenter les quantités du sucre brut importé par l'Algérie. Des quantités qui représentent, le double des besoins du pays, souligne le Président de la République. Pour le Président de la République, le soutien et l'aide de l'État seront orientés vers des industries qui utilisent des matières premières locales. Avec cette déclaration, Abdelmadji Tebboune répond, sans le citer, au patron du groupe privé Cevital, Issa de Rebrab qui a critiqué la volonté de l'État de développer la culture de, la betterave sucrière et de la canne à sucre au Sahara notamment. L'Algérie est obligée d'aller acheter son sucre rouge ailleurs ou prendre des terres au niveau des pays africains qui ont suffisamment de pluviométrie pour réellement produire de la canne à sucre, a-t-il dit lors d'une rencontre organisée le 10 janvier dernier par le ministère des Finances sur la loi des finances pour l'année 2021, les réserves exprimées publiquement par le patron de ce vital n'ont pas été du goût des hautes autorités du pays, qui veulent développer du sucre algérien produit avec des matières premières algériennes. Visa aux Algériens, l'Algérie déplore la décision de la France. L'Algérie a réagi ce mardi 28 septembre à la décision du Président français Emmanuel Macron de réduire fortement le nombre de visas Schengen accordés aux Algériens. La mesure de réduction drastique du nombre de visas a été prise il y a un mois par le Président français Emmanuel Macron en représailles au refus des autorités algériennes de délivrer des autorisations de rapatriement de migrants, en situation irrégulière en France. En sept mois, Près de 8000 Algériens font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, selon les chiffres révélés ce mardi par Europe 1. Le nombre d'Algériens que la France a décidé d'expulser serait plus important. Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal a reconnu sur le même média que la France a mis ses menaces à exécution, après le refus des pays du Maghreb dont l'Algérie de délivrer les laissés passer consulaires nécessaires à l'expulsion des migrants clandestins algériens. Pour les six prochains mois, Macron a fixé un quota de 31 500 visas Schengen à accorder aux Algériens, soit 50% du nombre de visas délivrés durant la même période de 2020. Cette décision a été mal accueillie à Alger. « Nous prenons acte de cette décision disproportionnée et nous la déplorons », a réagi Amar Belani, envoyé spécial chargé du Sahara occidental du Maghreb, dans une déclaration à l'agence officielle. Pour lui cette décision est malencontreuse dans la forme car, a-t-il ajouté, elle intervient à la veille du déplacement d'une délégation algérienne à Paris dans le but de faire le point sur tous les cas en suspens, et de déterminer le mode opératoire le plus satisfaisant en vue de renforcer la coopération dans le domaine de la gestion de l'immigration irrégulière. Belani, qui souligne ainsi la disponibilité des autorités algériennes à traiter la question migratoire, a rappelé que sur le fond, la dimension humaine est au cœur des spécificités de la relation entre l'Algérie et la France du partenariat, d'exception qui lie les deux pays. La gestion des flux humains postule une coopération franche et ouverte, a-t-il soutenu, en ajoutant que cela suppose une gestion commune dans un esprit de partenariat et non pas de fait accompli, qui relève de considérations unilatérales propres à la partie française. Dans un contexte de montée de l'extrême droite, la question migratoire est au cœur, des débats en France à quelques mois de l'élection présidentielle du printemps.